Test du capteur de proximité, même chose, j'ouvre le fichier proximité, je connecte le capteur de proximité sur l'entrée numéro 6, je clique sur le drapeau vert, le petit panda m'affiche 1, dès l'instant où il détecte un objet, il passe à 0. Pas d'objet c'est 1, un objet c'est 0.